What's up, gens d'internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien. sur pour une pour nouvelle vidéo en compagnie de personne. Aujourd'hui, on est sur euh, Rust. Rust, c'est quoi C'est un jeu euh, de survival. et J'ai joué à Rust depuis quand même maintenant vraiment longtemps. J'ai environ 1500 heures de jeu sur Rust. Et euh, aujourd'hui, dans le fond, les amis, j'ai décidé de vous présenter une petite vidéo de quest ce qu'on a fait euh, dernièrement euh, sur euh, notre dernier wipe avec euh, Blackbird et... Euh, Ico, Nexo, les genres de gens comme ça qu'on qu connaît, les sociaux, etc. Euh, comme vous savez, les, la petite groupe de Minecraft. Bon, eux, ils pas énormément comparativement à nous, mais euh moi, Blackbird, euh, on joue énormément avec euh, Soso, c'est une nouvelle personne que vous allez sûrement euh, voir dans les vidéos. On joue énormément et on s'est allié avec nos voisins. Donc ça, c'était ici notre base. Comme vous pouvez voir, notre base était euh, sur la map si vous avez joué sur le Nouveau Monde, ça s'appelle. On était ici en G14 jusqu'en G16, on avait tout ça à peu près. Et l'autre côté, on avait une autre base aussi. Mais euh, le deck le serveur, c'est vraiment mal géré. C'est le seul... Le seul problème, c'est que le serveur est super mal géré, euh, mais sinon, en, en général, c'est un super... Euh, je veux dire, la, la, la communauté est vraiment cool dessus, c'est pour ça qu'on joue euh, ici. Donc, pourquoi je dis qu'il est mal géré C'est parce que les ennemis s'en foutent un peu, s'en battent un peu les couilles. Il euh, Ils avaient décidé de désactiver le deck durant toute la version, et là, ils ont décidé de le réactiver, euh, ou ils ont oublié de désactiver. Et ça le fait que tous les gens du serveur ont quitté et toutes les bases sont devenues comme ça, comme vous voyez. Normalement, avec le nouveau système de décai sur us, vous êtes obligé de mettre des ressources dans votre tool cupboard pour que ça continue à survivre. Mais eux l'avaient désactivé sur Nouveau Monde. Mais là, finalement, euh, ils, bat ils se sont battus les couilles un peu et puis gardaient tout à décai. On avait une base ici pour nos fours. Tout a été vraiment euh, niqué. Et on s'est allé aussi avec nos voisins. Comme vous voyez, là-bas, il y a une tour, etc. On va aller faire un petit tour là-bas après. Mais... Euh, voilà quoi, on avait une base ici. On avait cette énorme base-là ici et on était alli avec euh, la team de... Ça, c'est juste qu'est-ce qu'il nous reste, hein. Il nous reste plus grand-chose, j'étais déco. Je me suis pas fait tuer encore, je sais pas pourquoi. On a quitté quand même le serveur il y a 2-3 jours, donc il y a quand même des gens qui auraient dû nous trouver. De toute façon, le wipe, il wipe euh, vendredi le 22 euh, à... Euh... 21h, donc si vous êtes intéressé peut-être à venir jouer avec nous ou jouer contre nous, euh, c'est sûr que moi, Blackbird, etc., on va pas recruter de nouvelles personnes, on va. Mais vous pouvez toujours, euh, jouer sur le serveur, on peut se fight, etc. Si vous avez Rust, le serveur s'appelle Nouveau Monde, donc voilà, je pense qu'on va jouer là à partir de 21h ce soir, en heure française. Et puis en gros, oui, on, est alli, on était 4-5, donc euh, Blackburn, moi, euh, Soso qui était genre les chefs, et on avait d'autres gens qui nous ont rejoints comme Ico, etc. Et on était alliés avec euh, nos voisins qui habitaient juste ici, qui étaient la team de Yop Solo, euh, Bambino et ces, ces gens-là. Donc ils étaient vraiment sympathiques. C'est la première fois qu'on les... Euh, qu'on les rencontrait slash parler, on n'a jamais parlé avec eux avant, et puis franchement c'est vraiment des personnes vraiment sympathiques, donc on s'est allé avec eux, on a fait des hélicoptères ensemble, des raids, et la vidéo qui suit, ça va être une, euh, une vidéo, je sais que les trois est super longue, je suis vraiment désolé, mais, euh, ça va être une hélicoptère qu'on a fait en environ, genre 15 secondes, quelque chose comme ça, on est en train de raid une base, revanche, la base était petite, c'était juste une base revanche parce que le gars nous faisait, euh, nous faisait chier. Et puis, on a, on s'est dit, ouais, on va aller le raid, le petit Chris. Et puis, on était le raid. Et l'hélico est arrivé au même moment. On était environ une dizaine. On a tous pris chacun notre un chargeur de AK et on les a toutes, euh... je vais quand même fermer la porte. On les a quand même toutes, euh, on les a toutes, on, on les a, toutes enculés. Toutes tout nos chargeurs de corps ont été sur l'hélicoptère, vous allez voir, c'était super cool. Et puis voilà. Pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui? C'est juste pour vous demander si ça vous intéresserait de voir du Rust. Comme vous pouvez voir, les, la base aussi est toute en train de décayer. Il y avait une autre base là. Et il y avait notre tour hélico qui était juste ici. Mais on a fait l'hélico souvent dans cette euh, tour-là. Mais comme vous pouvez voir, toutes les serveurs euh, décayent. C'est un peu de la merde, c'est dommage parce que franchement, le serveur, il était bien. Juste qu'il est mal euh, géré. On va, leur, on va leur donner une dernière chance. On va réessayer cette wipe-ci. Puis si ça fait de la merde encore, on va, euh, on va plus jouer ici. Mais, euh... oh, le drop, il est vraiment proche. Mais en tout cas, je vous laisse sur l'hélicoptère qu'on a fait, les amis. C'était quand même vachement drôle. Et puis, si ça vous a fait plaisir, laissez un pouce bleu. Si vous voulez voir du rust aussi, laissez un pouce bleu. Et puis, euh, comme ça, moi, ça me dit à peu près ce que vous voulez euh, voir sur le serveur. Vous savez, je suis pas non plus le meilleur. Mais... Ça peut toujours être le fun de faire des petites vidéos russes une fois de temps en temps, parce que le web, comme je dis, commence vendredi. Donc moi, je pourrais filmer peut-être le début du web, le milieu du web, des raids, des des raids comme un peu. C'est un peu comme la faction dans le fond. Il y a des pillages, des trucs comme ça. Donc ça peut vraiment être intéressant. Sauf que y'a y a des armes et des, ouais, des armes, des trucs un peu plus intéressants. Personne est silencieux pour finir après les roquettes. Il y a Burt G, il s'appelle Burt G, il y a un gars qui dort Burt G. Vous connaissez Ouais. Casque ouais, ouais. ouais. ouais. en, en bois, mais ouais. Il a le stuff, euh, tu vois. Très, très, très il est la guerre. y a du gars, il y a du gars, il y a du gars. Oh. Ils sont 3, ils sont 4, ils sont 4. Oh. Undead, ouais, full dead, full dead. Mais il... On push toi et moi le bleu là? Mon bilo. Non, il était pas tout seul, il y avait deux autres gars, il y avait deux autres gars, ils sont en train de courir. MD et ça c'était épique gros. Une chance que j'ai filmé ça c'était épique gros. Gros, ça c'était what the fuck mon pote. Ouais. Perso ouais. ouais. j'ai pas l'autre. J'ai filmé moi aussi, gros what the fuck. Ouais. Oui, il y a quelqu'un qui a dit oui euh, trois fois, oui. Il y a une autre base là qui est nouvelle là sur la route hein. Ça c'est nouveau ça. Okay, okay. Ouais, j'ai reçu. Ouais, c'est la Lenmin, je crois, elle lui dessus. Ouais, moi aussi, c'est à mes pieds, moi aussi, depuis tout à l'heure. Plus, ça Faudrait pas qu'il arrive dans les rochers par exemple. Donc, regardez par là-bas là où c est c est il, il était. il était pas tout seul, hein. il y avait deux autres gars avec lui. 100%, 100% gros. Ils sont barrés dans les rochers. Ouais, il faut finir la porte aussi du 2 par 2. Il reste une porte avec des loots si jamais. Il, des Il des de montagnes. Nous, ouais. les montagnes. Ouais. C'est bon. Tout le monde est bon Il y en a un qui doit être dead alors Non, ok les gars, les gars, écoutez -moi, écoutez -moi.